Vous avez vu les titre de, de cette courte vidéo. Euh, je prends d'abord le ministre en wing. Vous avez vu ce que j'ai mis, ministre des examens. Tout le monde l'appelle en guillotine ministre des examens. Vous savez très bien pourquoi on l'appelle ministre des examens. Vous n'êtes pas sans savoir que d'abord, pour mobiliser, pour faire assez de bruit, c'est son attitude, ce qui va se passer pendant les examens. Le monsieur mise beaucoup sur les examens. Le monsieur, c'est-à-dire le monsieur des examens. Parce qu'au fond, au fond, il ne faut absolument rien. Au niveau des inspections des programmes, il ne le fait pas. Le niveau d'avancement des programmes, il ne le fait pas. Ça c'est deux. Merci beaucoup, grand-père. Troisièmement, vous avez vu une vidéo tout récemment que lui-même, il a réagi par rapport euh, à Mohamed Marat et... Comment s'appelle là Mohamed Mara et, et Jacques Léla de Passage à Dogomé, que je connais bien, à Dogomé. Tout le monde a vu cette école au bord de la route, en plein air. Pratiquement, s'il pleut, les enfants-là ne peuvent pas étudier. Ce monsieur tape sa poitrine dans ma préfecture à Massanta, le lycée Amical Cabral n'a pas de toit. Le collège Wenzin n'a pas de toit. C'est des exemples. Hein. À Cancan, il -Can, y, y a une école, l'école de... Comment on appelle, j'ai oublié, Ils ont montré ça à la télé, ils ont montré ça dans une école privée, dans un média privé. Il n'y a pas de toit. Il y a tant d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'écoles qui ont étudié cette année avec quatre professeurs, c'est-à-dire des sous-préfectures comme des collèges, qui ont démarré l'année avec quatre professeurs. C'est-à-dire chaque professeur est chargé de prendre deux ou trois matières. Ça, c'est en temps là, c'est lui qui tape sa poitrine. Vous comprenez C'est à la prof des examens-là, il monte sa poitrine comme il a fait une année académique extraordinaire. Mais il est temps de dénoncer ces messieurs Vous savez, il tape sa poitrine comme il le dit que Doumbouya n'a pas attaqué les ministres qui sont venus de la Guinée. Moi je vais te dire, eh, eh, Guillaume Haring, je suis d'accord que Doumbouya ne doit pas vous dire que vous êtes incompétent. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que, excusez-moi. Moi, je suis d'accord que. Hey. Comment on appelle ça Je suis d'accord avec toi que Dumbuya ne doit pas vous dire que vous êtes incompétent. Parce que pratiquement, Dumbuya lui-même en personne n'est pas allé à l'école. Donc lui ne doit pas vous dire que vous Mais si Dumbuya dit, attaque la diaspora, Dumbuya dit que la diaspora l'a totalement trompé. Dumbuya dit devant tout le monde que vos dossiers sont des faux dossiers. Lui-même, il oublie qu'il est en train de s'insulter. Parce que lui-même en personne... Ce qu'il a fait, c'est un acte incorrect. Toi qui as fait le coup d'État, qu'est-ce que tu veux que les autres la fassent C'est ça la question principale. Il ne sait pas que les gens la savent très bien qu'il n'est pas légitime, de fait, sont allés créer des, des dossiers, des documents qui sont sortants de la Sorbonne, ils sont sortants des grandes universités pour venir déposer, parce que lui-même il n'est pas un intellectuel. Donc pour tous ceux qui ont déposé le dossier, savait à l'avance que les dossiers ne seront pas étudiés. Il suffit de déposer un dossier et c'est un appui. Et puis c'est terminé. Tu es pris. Mais toi, Dion, tu dis non, à il ne faut rien que la guinée ne mayama Et pourtant, tu es un incompétent. Tu as passé presque le temps du professeur Bano. Tu as attaqué le professeur Bano. Moi, j'ai beaucoup de dossiers ici hein, concernant. Tu as attaqué le professeur Bano. Tu n'as pas ce que tu n'as pas dit sur euh, la gestion. Tu avais même dit que si c'est toi qui étais le ministre de l'enseignement pré universitaire c'est rentré, sorti comme ça. Voilà. Le monsieur là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Pour les examens là, les examens nationaux qui arrivent comme ça. Les examens nationaux qui arrivent comme ça. Avant-hier, -il, il a, selon lui, hein, selon lui, lui, Guillaume Awing. Il a sélectionné les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants pour choisir les sujets nationaux. Et pour choisir les sujets nationaux, il a débloqué un montant. C'est-à-dire, il a fait une dépense, un calcul pour payer. Vous, vous avez été des étudiants. Vous avez été des cadres. Beaucoup ont été des cadres d'enseignement de pré-universitaire. Beaucoup ont eu des papas qui ont travaillé à l'éducation. Mais depuis quand vous avez entendu qu'on budgétise, j'ai dit qu'on budgétise, j'ai dit très bien qu'on budgétise la sélection, bien, les sélections des sujets. Est-ce que vous comprenez Donc lui, il a fixé un prix, 10 millions par professeur ou par enseignant, pour la sélection ou les sélections des sujets nationaux l'année passée vous avez vu ce qui s'est passé avec les sujets ça c'est l'objet de mon direct c'est à dire avertir bien avant mettre la puce dans les oreilles de guinéens ce monsieur a débloqué de l'argent vous savez il y a un système dans tous les départements où on crée des dépenses pour avoir sa part dedans on gonfle on on charge les dépenses pour avoir sa part dedans je vais lire ce qu'il a fait. C'est ça même. C'est ça, Mariam Mala. C'est ça même. Donc, je vais lire ce qu'il a fait. Tellement qu'il est malhonnête. Je le lis et puis on, on est quitte. Merci, Diakakaba, il y a été. Je lis, hein. Vous comprendrez qu'il est malhonnête. Lui. Moi, je ai dit que je suis de l'enseignement pré-universitaire. J'appartiens à ce département-là. En tout cas, entre les deux. Supérieur et pré-universitaire. Mais je m'occupe de lui spécialement, parce que c'est un malhonnête. Voilà. Le ministre Guillaume Alling s'apprête à faire redoubler les élèves. Oui. Bon, à redoubler les élèves de par son incompétence. Ça, c'est vrai. Le ministre des examens commande encore ses propagande, parce que c'est comme ça. Les inspecteurs disciplinaires sont internés pour choisir les sujets des examens. Ils les appellent les inspecteurs disciplinaires pour choisir les sujets d'examen. Partagez, la vidéo a été signalée. Partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez. Les inspecteurs disciplinaires sont internés pour choisir les sujets des examens. Il faut rappeler que cette pratique permet au ministre de, de justifier les fonds engloutis au niveau des différents examens. Vous comprenez L'année dernière, le budget des examens était chiffré à 45 milliards de francs guinéens. L'année passée avec des bruits autour de la sécurisation. Oh, cette, cette année, le budget a de des 67 milliards. Cette année, 67 milliards. Entre temps, il a remis aux inspecteurs plus de 10 millions et en travaille pour des choix des sujets. Écoutez très bien, écoutez très bien ce monsieur-là. Je ne suis pas en train de mentir sur lui. Vous pouvez aller vérifier. Ça crie c'est un malhonnête. Chaque enseignant, chaque enseignant choisi pour choisir les sujets, sur le papier a reçu 10 millions. Allez-y demander aux enseignants, aux professeurs, combien ils ont reçu en liquide si c'est 10 millions. S'ils disent qu'ils ont reçu 10 millions, ne me regardez plus. Appelez-moi, voilà le chien qui passe. Sur le papier, ils ont reçu 10 millions. Sur le papier, 10 millions. En réalité, le plus, le, celui qui a été trop payé, il a été payé à 4 millions. 6 millions multipliés par tous ces inspecteurs disciplinaires. Il y avait combien Il y en avait combien Je m'insulte parce que j'ai mes camarades, mes collègues, mes amis qui sont là-bas qui n'ont pas été associés. Les gens ont été choisis par lui-même. L'année passée, c'était 45 milliards. Il avait dépôt. 45 milliards. Il y a eu tellement de bruit. Il avait, pour présenter le rapport à Doumbouya, pour ne pas avoir de problèmes. il a toutes les dépenses, toutes les dépenses non justifiées, a été mises sur la sécurité des examens. Vous avez vu Moussa Mara dit qu'il pense qu'il n'y a pas de caméra de surveillance ici. Je sais de quoi Moussa Mara parle. Parce que même les grandes gueules, lorsqu'ils l'ont interviewé, ont compris que toutes les dépenses qui n'ont pas été justifiées ont été mises sur la sécurité, les caméras, les, les militaires. Parce qu'on ne peut pas les demander un à un. On ne peut pas demander un à un comme ça, un à un, un comme ça, pour dire, ah toi tu, as, toi, voilà, toi tu as reçu combien, toi combien, toi militaire combien, combien. Donc il a mis tout là-bas. Il a mis tout sur la sécurité. Mais cette fois-ci, nous le disons avant que les examens n'arrivent. Il a présenté les documents qu'il a préparés. C'est 67 milliards. Je ne sais pas où Doumbia va lever cet argent. L'année passée, nous avons vu la pagaille de la surveillance. L'année passée, nous avons vu la pagaille de la surveillance. À Masanta, il y a eu un surveillant pour deux classes. Ça fait assez... À Kundara, un surveillant pour deux classes. Il y avait comme ça des surveillants pour deux classes. Parce que pratiquement, on avait gonflé le nombre de souviens, mais sur le papier, tel n'était pas le cas. Oui, on dit voilà, Mamadou Alfa Yalo, euh, Moriba, euh, Koivogi, tel tel, mais quand vous partez au centre, ça n'existe pas. Mais au paiement, on déteste cet argent et tous les souviens qui ont été rajoutés là, les argent revenait automatiquement dans les poches des de inspecteurs, partagés avec lui, le ministre Awing. Cette fois-ci, il a fait le même calcul Il a réussi parce qu'il n'est pas allé en prison. Cette fois-ci encore, il a gonflé, il a envoyé à 67 milliards. 67 milliards cette fois-ci. Regardez pour choisir simplement les sujets. Ils disent sur les papiers que chacun a reçu 10 millions de, euh, 10 millions de francs guinéens. Et pratiquement, en réalité, ils n'ont reçu que 4 millions. Les 6 millions-là, multipliés par le nombre d'inspecteurs disciplinaires qui étaient là-bas. Allez-y calculer. Banalement comme ça, en 3, 4, 5 jours, une semaine de choix des sujets, le monsieur a empoché lui seul, hein, bon, il a partagé avec ses à plus de 200 millions. Voilà. Plus, simplement, hein, pour des choix des sujets seulement, il a empoché plus de 200 millions avec ses amis. Ça, c'est... Nous continuons. En, voilà, ok. Le comble de la bêtise est que le sujet choisi au niveau des certificats est hein, d'études primaires, examens d'entrée en cette année. L'année passée était la plupart mal formulée et une connotation démagogique comme la question relative au Voilà, tout ça va. Dont des épouses de certains cadres de, de CNRD ont été choisies à la place des vrais surveillants qui étaient sur la liste et pratiquement qui n'existaient pas. Les noms ont été mentionnés sur des papiers correspondant à des centres d'examen. Et en réalité, ces noms-là n'existent pas. C'était pour récupérer de l'argent. Ça, c'est la, deux, la, la deuxième remarque. Cette enveloppe jugée énorme, contrairement au ministre Bano, qui avait organisé une légère différence donc, du nombre de candidats, qu'en 2022, l'enveloppe était à 35 milliards de francs guinéens au temps du professeur Bano, avec un taux d'admission acceptable au BAC, au BEPC, mais ex excellent au CEP. L'incompétence de Guillaume est le fait que l'année dernière, il n'y a pas eu de délibération. La délibération d'un examen et l'analyse des résultats des candidats, évaluation des besoins pour l'année prochaine. Nombre d'enseignants, capacité d'accueil des élèves afin de décider jusqu'où on peut repêcher en, en tenant compte des aptitudes. C'est comme ça, normalement, ça doit se faire. Est-ce que vous voyez oh. On va laisser. Bon, merci beaucoup, je te connais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas eu de délibération l'année passée. Non, parce que pour délivrer, si on avait fait la délibération, il allait avoir assez de problèmes. Un, il allait avoir beaucoup de bruit, il allait avoir des dénonciations, mais on avait mis tout sur les surveillants. Vous avez entendu parler de cette situation des surveillants. Donc, cette année encore, apprêtez-vous. À, à, à dénoncer les suivants. Parce que ils vont choisir les copines, les, les filles même qui sont dans les marchés à varie et autres là pour les avoir pour surveiller. Et ou deux jours, et ils présentent une fois, deux fois puis ils voient Donc je continue. Dans c'est Voilà. Le programme, l'éducation Vision 2030, opte pour l'éducation pour tous. Au bac et au BPC, le repassage est normal. Quand je le sais, ça c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. Il y a des bacheliers qui repèrent le bac jusqu'à cause de 1 ou 2 points, c'est-à-dire 9,99 sur 20, 9,99, sur Selon Guillaume, il faut la moyenne de 10 sur 20. Ce ministre se prépare encore à rétrograder le système éducatif guinéen, car ses réformes, se font redoubler les élèves avec 17%, entrant en septième, il devait être remercié pour incompétence simplement par Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, hein C'est-à-dire, lui, sa compétence. souffre, comment vas-tu Sa compétence, c'est redoubler les gens. J'ai fait ces... J'ai signalé ce passage-là parce que ça me tient. Je suis un enseignant. J'ai été professeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes amis qui donnent les cours dans les lycées, dans ce pays-là, d'autres dans les universités. Ces amis-là m'envoient le scoop de l'éducation. Mais ce que les là ne comprennent pas, c'est par rapport aux examens nationaux de cette année-là. Parce que l'année passée, il n'y a, a pas eu de, déli de délibération pour savoir comment s'y prendre pour l'année prochaine. C'est comme ça l'année a commencé, jusque-là nous sommes comme ça. Dites-nous, dans les temps anciens, au temps des procès Bano ou avant même procès Bano, on donnait les statistiques d'avancement des programmes allez-y vérifier dans tous les départements si vous pouvez voir ces statistiques. Il a refusé qu'on fasse les statistiques par département. Il a refusé, il n'a pas accepté. Parce que ces statistiques-là, au en fait, montrent la courbe d'évolution des, des programmes. Il n'a pas voulu, il n'a pas du tout accepté. Parce que je ne dis pas qu'il a dit publiquement, mais n'est pas évalué, n'est pas étudié la courbe, veut dire quoi Qu'il n'accepte qu pas Merci beaucoup. Il n'accepte pas. L'année passée, on dit, bon, on va faire une évaluation par rapport aux examens avant de donner les résultats. Mais il s'est précipité pour convaincre. Parce que lui, plus on échoue, plus lui, il a de succès. C'est-à-dire, quand il ne sait pas, depuis, et ce n'est pas en Guinée seulement, quand les gens ont neuf, on repêche. Neuf, on repêche au bac et au BEP. ça... Cela a été depuis le temps. Depuis le temps. Ceux qui ont 9 de moins là, 9 à peu près 10 là, on les repêche Parce que la moindre c'est 10. 9,99. C'est-à-dire qu'il y a 9,98. Parce que voilà un facteur que les délégués, les inspecteurs, pendant les corrections, tiennent compte. Ça c'est quand vous faites la délibération qui donne ce résultat-là. On sait qu'il y a certains correcteurs, il y a certains correcteurs, soit qu'ils ne sont pas en forme ces jours-là, ou bien par négligence, ou bien ils veulent corriger rapidement. Parce que quand on vous dit, quand on vous explique comment on corrige, ceux qui qu ne sont pas allés à la correction-là, quand on vous dit comment on corrige, et des fois comment les papiers sont mélangés à la correction-là, beaucoup vont dire que les examens c'est une chance. Je vous le jure, en tout cas, pour la Guinée-là, mais quand même Parce que j'ai plus de, plus de 7 ans, je corrige, je participe. Je sais très bien comment ça se passe. Je corrige, je participe. Je sais comment ça se passe. Si on vous explique en détail, vous allez donner à Dieu, donner les mots, les examens, c'est la chance. Donc, tous ces facteurs-là sont tenus en compte pour dire que ceux qui ont 9,90 90 là, même Aïcha Bar, Aisha Bar qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus rigoureuse que tout le monde, d'ailleurs elle est restée attirée en 89, il y a eu ce problème de, il y a eu ce problème pour aller au concours d'accès à l'université, a été organisée par cette exigence. Même au temps d'Aïcha les 9,99 là, on prenait, on prenait, et pourtant, Nene Fatou, elle est là, inspecteur, elle, elle prend. Et lui, il dit non. Et lui-même, il était responsable d'un établissement, il le sait très bien. Il a participé à beaucoup d'examens, à la délibération, lui, Guillaume Havine. Donc, encore une fois, ton budget là ne passera pas. Parce que je parlerai de ce budget-là tous les jours. 67 milliers, plus de 67 milliards ne passera pas l'année passée 45 milliards et pourtant Bano, professeur Bano bon a fait son examen avec entre 30, euh, 35 milliards de budget. et puis le reste de l'argent a été remis à la banque centrale c'était entre 4 ou 5 milliards l'argent qui a été dépensé en totalité c'était entre 29 et 30 milliards le temps de Dr Bano. tout le monde avait vu ça il a retourné le reste de l'argent à la banque c'était incroyable mais l'année passée, là, non seulement d'abord, l'examen s'est très mal bien passé, et deuxièmement encore, il y avait un, un, un survivant pour deux salles, ça c'est deux. Troisièmement encore, il y avait trop de problèmes dans l'échange des copies. Quatrièmement, l'argent, d'autres sont restés sans recevoir l'argent. Personne ne parle de ça, hein. les grandes gueules, autres, là, aucun milliard ne parle de ça. D'autres sont restés en marché marcher derrière l'argent, des examens n'ont pas reçu. Donc mon frère, il faut te tranquilliser. Les 60, plus de 107 millions ne passeront pas. Nous allons dénoncer. Pour le moment d'abord là, je dis à Doumbouya que tu as détourné plus de 100 millions dans le choix des sujets. Tu as dit dans ton rapport que chaque enseignant, professeur qui était au choix des sujets là avait reçu 10 millions de francs Guinéens. Je le juste laisse un courant. Tu mens absolument faux. J'ai des amis qui ont participé. Ils n'ont reçu que 4 millions. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct là. Voilà. C'est ça même. Un vol, merci. C'est le mot même. Je me limite là. Un vol à ciel ouvert, devant tout le monde. Sinon, ça c'est très simple. Quelqu'un dit qu'il a donné 10 millions par professeur, par ancien qui sont venus, et les anciens et les professeurs qui sont venus choisir les sujets. Et on retrouve après, on vérifie après, chacun a reçu 4 millions. Où est passé les 6 millions par, par professeur et ancien Qu'ils nous disent où, où, où, où est passé cet argent. Voilà, les examens n'ont pas commencé, Tu cherches une porte. Mais, Doumbouya ne peut pas dissoudre le gouvernement. Il ne peut pas. Beaucoup se demandent pourquoi il ne peut pas dissoudre le gouvernement. Pourquoi, malgré tout ce qu'il dit, malgré toute cette incompétence que lui-même il dénonce, pourquoi il ne, il ne, il ne, il, il ne dissout pas le gouvernement C'est parce que ce sont les seuls supporters de Doumbéa qui restent. Voilà la réponse que je donnais à quelqu'un. Il y a un tonton qui m'a demandé, il dit, malgré que lui-même, il dit que les ministres là sont incompétents, les cadres-là, pourquoi il ne change pas Moi, je l'ai simplement dit que parce que les ministres que vous voyez comme ça, là, les inspecteurs, les directeurs, les préfets que vous voyez comme ça, c'est les seuls supporter qui restent pour Doumbouya. Il se crée des ennemis, des adversaires, poussés par ses proches-là, ceux qui sont autour de lui. Donc, il n'a plus l'option de se retourner vers ceci. Le seul choix, c'est d'aller colmater avec ce groupe, jusqu'à que le salut vient. Parce que ce qui reste clair, il doit, il y aura une nouvelle transition. Que les gens veulent entendre ça, ils ne veulent pas entendre ça, il y aura une nouvelle transition. Nous sommes tenus, cest à c'est obligatoire. Ce n'est pas nous qui avons choisi cette nouvelle transition, mais c'est obligatoire. Parce que lui, il a raté sa transition. Il a raté, totalement raté. Donc, Docteur Sekou Gouré Sikonde. Mon docteur, tu n'es pas un docteur sur papier, tu es un vrai docteur. Tu es un vrai docteur, tu es venu encore par A plus B démontrer qui est Kassori Fofana, qui est Doncas. Parce que vous dites, c'est vrai, qu'on l'aime ou pas, c'est eux qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays-là. Même celui d'Alen qu'on n'aime pas là, que les gens insultent là, qu'on dit c'est un voleur international. Il fait partie des personnes qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays-là. Des gens qui ont mis le, choc, le socle de ce pays. Mais comme il s'agit de Kassouri, vous avez parlé spécialement de Kassouri. Vous avez cité tant de personnes, celles et autres, mais Kassouri. Il fait partie des personnes qui ont fait ce pays. Qu'on l'aime ou pas. Vous savez, les gens n'aiment pas entendre ça. Vous avez été approché par certaines personnes pour être chef de gouvernement, premier ministre. Mais vous avez été très clair. Voilà pourquoi j'aime votre francise. Si je dois être le premier ministre dans ce pays-là, je dois travailler avec mes ministres. C'est moi qui dois choisir ce qui doivent travailler. C'est ça aussi la responsabilité. Je ne peux pas être ministre comme Madame Yari, qu'on avait choisi ministre de la Justice et puis on impose ses cadres. Elle l'a dit non. Je ne peux pas être ministre, et puis on m'impose mes cadres. Et si j'échoue Et si j'échoue Aujourd'hui là, qui ne donne pas raison à Mme Yari Qui Aujourd'hui, le premier département le plus nul, c'est le département de la justice. Le second département, c'est le département de l'agriculture. Ils sont en train de mentir sur l'engrais, nous allons terminer par ça. Donc, docteur Tsé merci. Je juste vous dire merci. Ces petits journalistes-là, qui ne veulent pas comprendre là que Kassouri c'est le socle. On ne peut pas faire ce pays-là sans les Kassoury. On ne peut pas faire ce pays-là sans les Célou, les sidia et autres. Mais quand tu leur dis ça, en réponse, ils viennent nous dire quoi que C'est eux qui ont pillé ce pays. C'est eux qui ont détruit ce pays-là. C'est eux qui ont volé dans ce pays-là. Voilà leur argument. Ils l'ont tout le temps dit. C'est l'argument-là ils ont pris. Ils ont dit, mis devant Doumbouya. Ils ont pris, ils ont mis devant Doumbouya pour que Doumbouya s'attaque au RPG et au LIFD, Surtout au RPG. Aujourd'hui, le monsieur a le regret. Mille regrets de faire qu'il s'est attaqué au RPG. Il le sait très bien. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas poussé, euh, euh, euh, euh, vers le RPG et l'IFDG, c'était une deux portes de sortie pour lui. Il suffit d'appeler les deux, discuter avec ses principaux partis, parce que c'est les deux qui détiennent. Que tu aimes ou pas, bah, c'est les deux là qui détiennent quoi là? 90% de l'électroi de ce pays-là. Donc tu te retournes vers eux, voilà, discutons. Mais aujourd'hui, il y a un qui est poursuivi. On veut, Charlotte ne veut pas qu'on parle de ça. Il y a l'autre qui est en prison. Moi, eh, Ali, Ali, ne veut pas entendre parler de ça. Qu'on le libère, non, voilà. Alors, et, et ils veulent qu'on discute. Venez, on va discuter, on va poser un dialogue franc. Nos, nos chefs sont en prison, d'autres sont poursuivis. Bah, ça ne peut pas marcher. On prend ton papa, on le met en prison. On dit bon, même si ton père est en prison, nous allons, alors, viens, on va voir comment gérer ta famille. Ça ne peut pas marcher. Tu libères mon père d'abord. Et puis on s'assoit pour discuter, mais tu ne peux pas garder mon père en prison, et puis tu me demandes de discuter avec toi, ça ne peut pas marcher. Au fait, en résumé, c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le gars n'a plus de porte de sortie. Regardez, qui parle d'élection aujourd'hui Qui parle de retour à l'aide constitutionnelle Personne ne parle, pas. parce que jusque-là, personne ne sait où a commencé la transition, où ça va finir. Aujourd'hui, c'est comme tout le monde est assis, attend un salut, ça dit un coup de tas. C'est tout Donnez-moi, allez à l'administration du territoire. Allez à l'administration du territoire. Demandez si quelqu'un parle de retour à l'autre constitutionnel. Si on me parle d'élection. Pour le moment, a réuni les trucs là, Kinia. les quoi là -bas, de quoi là C'était pour, pour ramasser les urnes dans tout, dans, dans tout le pays. Pour, le, pour, le ram, eh, pour les mettre à Fourikada quelque part. Et puis occasionner un accident pour dire que les urnes là sont brûlées, c'est fini. Et pourtant, vous pouvez me dire que quelqu'un peut gérer. Si nous rentrons dans le vote d'argent, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Sénégal, tous les secteurs clés sont gérés par la famille du président Sall. Mais est-ce que les Sénégalais disent que c'est normal Parce que ce sont partis qui a eu l'élection. C'est Alpha Condé qui a associé des ans. Sinon, nous aussi, là, on sait le faire. Qui a gagné les élections C'est le RPJ. on allait prendre les cartes seulement, les cartes du RPJ, le cadre d'un puis on gère le pays tranquillement. Moi, je l'ai tout le temps dit. Si Alpha Condé est mauvais, vous le battez dans les yeux. Mais ce n'est pas un poursuite, un militaire. Quelqu'un, de, de, de, sur quoi même un légionnaire français qui n'est pas de l'armée régulière vient s'en prendre à un président. Et, il, ramasse, il, il ramasse tout le monde, il le met en prison, il poursuit les autres. Ils sont à l'étranger, ils ne peuvent pas rentrer. Et vous parlez de dialogue franc. qu'est-ce qu'il y Et voilà, vous, les médias, vous, les petits journalistes, là, docteur, ce que vous avez dit. Qu'on aime les casseries, qu'on n'aime pas les casseries, qu'on aime les cellules ou pas. En tout cas, c'est des gens qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays-là. Les trois premières personnes qui ont donné et qui ont fait rentrer dans ce pays-là, casserie fait partie de ces trois personnes-là. Si fois même, casseries le premier. Les grands projets, travaux publics, il n'y a pas les secteurs aujourd'hui. On prend, ces... qui connaît les dossiers guinéens-là plus que casseries? Non. Les casseroles et les cellules même si on ne les aime pas, c'est des gens qui connaissent bien ce pays. Ils ont été fonctionnaires, ils ont passé toute leur vie dans ce pays, en train de gérer ce pays-là. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le pays-là sans eux? Vous partez ramasser des, des diaspor. Maintenant, moi, là, si, moi-là, si c'est pas parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait deux, trois, quatre, en train de rouler le camion-là, qui, qui allait savoir que Benito a roulé le camion? Personne! Il y a des gens ici, ils ont lavé les bols pendant 10 ans en Europe. 10 ans ils lavent les bols. D'autres ont lavé dix ans presque les toilettes. Il y, a, il y a des chefs de cabinet, des dames. Des dames aujourd'hui qui ont fermé les boutiques pour aller être directrice, euh, chef de cabinet. Vendeuses d'habits à Paris sont de, euh, devenues euh, chefs de cabinet. Oh, oh, oh, comment est-ce que cela peut gérer un pays Vous pensez que gérer, gérer son cahier de charge de, de la boutique là, c'est la même façon qu'on gère un pays Bon, pour certains, c'est comme ça, hein, on fait le tableau, l'argent, ce qui rentre. Ça ne peut pas marcher, on ne gère pas un pays comme ça. Les seuls sont les administrateurs, les casso sont les' Ils ont fait administration et finances. C'est des gens qui connaissent le dossier de ce pays-là. Vous ramassez tout le monde, vous les mettez en prison et puis vous dites non, on va ça va aller, ça va aller. Ça ne peut pas aller comme ça. Moi, je connais beaucoup de directrices de projets et directrices de cabinet là. Il y avait une même, j'ai parlé de la mesure. c'est bon. Aujourd'hui, elle-même est venue quitter pour rentrer à Paris, mais elle ne peut pas. Elle n'a pas été là pour bon Elle a fermé sa boutique une semaine après, elle a été nommée directrice de cabinet. On le sait. Comment vous voulez faire le pays dans sans les gens là Voilà, voilà aujourd'hui, tout le monde est assis. Tout le monde est assis, c'est-à-dire on attend. Moi-même, j'ai fait cette remarque. Ça fait deux jours, je me dis, le pays est, le pays est à l'arrêt par rapport à ce que mon Mofasori a dit, et par rapport à ce que mon Mofasori le dit, bah, il le dit, et quelqu'un en on fait ça, qu'il ne le déclarait pas, bah. tout le monde le sait. Ils ont signalé, mettez les cœurs, vu, ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, d'abord. Mettez assez de cœurs. La vidéo a été signalée, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs d'abord, s'il vous plaît. C'est ça même. Voilà, il donc, regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui, le pays est arrêté. On dirait que quelqu'un vient de dire, bon, on s'arrête d'abord, on attend. Il y aura un coup d'État. Que ce soit maintenant, bah. deux ou dans trois mois. D'autres parlent de deux mois, d'autres parlent de trois mois, d'autres parlent de 20, 28 jours. Tout le monde, pourquoi tout le monde parle de coup d'État Personne ne parle d'élection. Même ceux qui sont avec lui, savent qu'il y aura un coup d'état. Le salut est attendu. On attend. Et... On attend le salut. Le salut là, il est attendu. Vous comprenez Donc le monde est arrêté comme ça. Même lui-même, lui, lui, Dumbuya, en personne, toutes les dépenses, tout ce qu'il fait là, c'est autour d'un coup de d'état. Préparer, c'est-à-dire, comment, comment contrecarrer un coup d'état Il a dit qu'il ne, qu ne remettra plus l'argent à, à, à des résides de ces pays-là. C'est fini D'ailleurs, particulièrement, est-ce qu'il a l'argent Il n'a pas d'argent. Les fonctionnaires sont payés dans des échelons de 4-5 jours. Quand on commence à payer le 10, c'est que la paie va finir le 17. On ne paye pas en un coup. Lui, il a quoi à donner au régime pour qu'il puisse dépenser Il n'y en a pas. Donc, merci beaucoup ce que vous récit. En tout cas, il faut continuer à le dire ça là. Il faut dire à ces médias-là, qui n'ont qu'à rediffuser pour dire aux gens. On ne peut pas faire ce pays-là sans les casseries, sans les cellules, sans les cidias. Et puis ce que vous n'avez pas du tout dit là, je voudrais que si vous avez l'occasion de dire à cet individu qu'on appelle Doumbouya là, que dans ce pays-là, il n'y a que trois partis politiques. Dans ce même si vous-même, vous savez, vous avez un parti politique. Mais, mais donc, que vous savez combien, vous savez très bien vous représentez combien de pourcents dans ce pays-là. Ça ne en fait même pas 0,3%. Donc, comme vous avez le cœur propre, vous dites la vérité. Il faut dire à Doumbouya, le, euh, le légionnaire, qu'il n'y a que trois parties politiques dans ce pays-là. C'est les trois partis politiques-là. L'ensemble de ces trois-là représente 97,65%. Tout le reste-là, il se trouve dans les 2,95%. Il faut dire ça à Doumbouya, c'est tout. Est-ce que vous comprenez Il faut dire ça à Doumbouya. Vraiment. Hey, tonton, tonton, c'est sais que Pardon, il faut dire ça, à cet homme-là Pardon Parce qu'il ne le sait pas hein, Ils ont refusé de nous dire Qu'en Guinée-là, il n'y a que l'IFDG, le RPG Et on ajoute l'IFR. Vous savez, depuis qu'on a allé Mamadou Sida là On est tranquille Depuis qu'on a allé Sida là, on est, on est totalement tranquille Entre les trois là Ça va à merveille Donc Je vais terminer par l'engrais de menteur, ministre de l'agriculture, Barry, Boka, comment vas-tu Boka? Monsieur le ministre de l'agriculture, je voulais te montrer d'abord ce que tu disais avant, c'est pas les, c'est pas à si sur les, pas sur les. Si les photos, oh, je voulais te montrer lorsque tu étais dans le FNDC, ce que tu disais par rapport aux manifestations, mais bon je laisse ça, je voulais juste dire aux Guinéens de ne pas écouter, mettez les cœurs, partagez ce que vous dites par rapport aux engrais. Par rapport aux engrais. Par rapport. Aux... Il faut arrêter de mentir. Le sac d'engrais aujourd'hui se de discute entre 550 000 et 600 000. Arrêtez de mentir. Vous dites que l'engrais se négocié entre 250 000 et 300 000. C'est absolument faux. C'est faux, Barry. Monsieur le ministre. Il a fallu que tu sois nommé ministre de l'Agriculture pour que le monde entier se rende compte de ton incompétence. Ce n'est pas parce que tu as travaillé aux Nations Unies. Moi, je voudrais demander à ces différents gouvernements. Quand on vous dit que quelqu'un travaille dans des institutions internationales, mais demandez-le d'abord. Ou bien renseignez-vous sur cette institution internationale. Quel poste il occupait? Dans quel cadre il était dans cette institution internationale Il ne s'agit pas de dire quelqu'un a travaillé aux Nations Unies. Pour, pour vous, il était presque le, le directeur administratif. Non. Tu peux travailler. Voilà. On dit à 643 000 afarana. Voilà. Tu peux travailler aux Nations Unies en tant que membre mem de la sécurité. C'est-à-dire ouvrir les portes. Tu peux travailler à l'OMS comme simple assistant. Tu peux travailler à... Mais au PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, pour simple enquêteur, c'est tout. Mais ils ont mis devant ton nom, fonctionnaire international, travaille aux Nations Unies. Ça dit, ton CV était comme ça. Ton CV était... Bon, toute la diaspora, il faut voir le CV. Ils se sont arrangés, voilà, Yusuf Bundusilla. Il peut être Baler Namdoy. Baler, oui. Il ne s'agit pas de dire que la personne travaille aux Nations Unies pour les gens. C'est quelqu'un qui était directeur de cabinet ou chef de quoi là-bas. Non. Vérifiez ce qu'il faisait aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il faisait aux Nations Unies? Quand moi je dis je, moi je dis je travaille, moi je, je dis je travaille avec, avec Amazon. Vous savez ce que je fais à Amazon? C'est la vente en ligne, on sait. Mais est-ce que vous savez ce que je fais à Amazon? Je peux être baler à Amazon. Je peux être un simple baler à Amazon. Ce n'est pas parce que c'est une vente en ligne, c'est commercial. Et puis je vais me mettre dans mon CV, j'étais directeur particulier, directeur quoi, de Amazon, mais c'est fou. Voilà, il n'y a pas ce qui n'a pas été écrit devant ton nom. Quand tu es fonctionné des Nations Unies, c'est patati patata, c'est ton, ton grand frère-même qui avait fait ta promotion. Ton grand frère, à Kabari. La suite, on en sait très bien. C'est comme là on dit Abesila là était patron de quoi, là-bas d'une société énergétique, etc. mais c'est fou. C'est faux. Quand on dit je travaille au PSEG, ou bien PICO, parce que c'est la compagnie d'énergie de Pennsylvanie, PICO. On me dit je travaille à, à, à la compagnie d'énergie de, de, de, de Pennsylvanie, PICO. Mais est-ce vous savez ce que je fais à PICO? Je peux être transporteur de câbles. Je peux être transporteur de câbles. Oui. Et puis je peux être mécanicien de PICO, c'est-à-dire ceux qui montent les roues. Je peux être C'est-à-dire un simple. Mais. Ils ont pris tout ça pour faire votre promotion. Voilà, aujourd'hui, oui, à lui-même, il l'a dit. Il l a dit, j'ai été trompé. À la CV, de Ouya il l'a CV, bien, oui, a dit. Il n'a pas épargné quelqu'un. Tous vos CV sont de faux CV. Moi, je le dis, je le répète. Si moi, jusque-là, mon CV se limite à l'Institut supérieur de médecine vétérinaire de Dalabar, mon CV commence au côté universitaire de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Farana. Et mon CV se termine par l'institut supérieur agro-vétérinaire eh, de Darabar. C'est terminé. Je n'irai même pas point. Si on doit me prendre pour travailler, c'est avec ça que j'étais professeur. Donc c'est avec ça que je vais me limite là. C'est tout, hein. Mais vous mentez. Comment Aujourd'hui, l'engrais, le sac d'engrais, ça se vend. Voilà mon... Lui, je le connais depuis qu'on était jeunes au lycée. Salut, camarada. À Farana, on dit 643. À Lola, voilà Lola, le sac d'engrais. 600 et quelques mille. Et vous mettez partout. Entre des... Ça se négocie à 300. Mais Dieu, merci. Portez-vous très bien. Partagez la vidéo. Merci à tout le monde. Donc, en attendant là, nous allons revenir sur la coupure de courant au niveau de l'assemblée. Dans ça, je reviens sur toi. Tu comprends, non parce que c'est toi qui paye les blogueurs pour nous insulter. Toi qui payes les gens pour nous insulter sur nos pages. Toi et. Comment ça s'appelle là Toi et, et Dibadakité. Vous payez les gens pour nous insulter. Mais on revient sur ça. Ok Portez-vous très bien. Merci d'avance. Donc, Dr. Goule merci beaucoup. Merci pour Dr. Kassori. Donc, As. Voilà. Merci. À, en attendant, l'engrais là, là. Ça s'est négocié entre 500 et 650 000 partout en Guinée. L'engrais, je dis bien. Les, L'engrais, le sac d'engrais se négocie entre 500 et 650 mais partout en Guinée. Donc n'écoutez pas cette bande de menteurs, surtout le ministre de l'Agriculture, Bali, qui était membre du FNDC. Aujourd'hui, qui a totalement ça, qui n'ose pas parler de ces tueries de l'axe. n'ose pas. Et lui, et Morikondé, et Gaval. Aujourd'hui, les trois-là, qui étaient membres du FNDC, membres de cette coalition-là, ne peuvent pas le dire. Mais dans ça, moi, je reviens pour toi. Comme on, on me très bien dit, c'est toi qui paie des gens pour nous insulter, il a pas de problème. Je reviens sur toi, incompétent, depuis Gamal là. N'oublie pas, moi, tu es un petit à moi, depuis Gamal. Voilà, tu es un petit. Et tes amis le disent, ils le répètent encore, tu es un escroc. Voilà, un escroc.